Donc, euh, je me présente, euh, Isabelle Richer, je suis professeure émérite à Paris-Dhydro et je suis des coordinatrice du réseau TransfoPresse avec lequel Nicolas euh, travaille. Donc, euh, euh, je voudrais juste dire quelques, quelques mots sur... Euh, Disons les perspectives dans lesquelles s'inscrivent ce, ce séminaire particulier. Et en premier, je voudrais quand même remercier la BIDAC, et Nicolas pour accueillir cette séance, cette séance qui, qui s'inscrit en fait dans les travaux du séminaire Europe du réseau Transfopresse. Donc Transfopresse, ça veut dire en anglais Transnational Network for the Study of Foreign Language Periodicals, c'est-à-dire un réseau transnational pour l'étude de la presse allophone. On utilise le mot canadien, c'est-à-dire euh, la presse qui est publiée dans euh, une autre langue, le, les langues officielles d'un pays. Donc ce réseau a été euh, fondé il y a environ six ans, euh, à l'initiative de notre collègue qui était là il y a cinq minutes, mais dû partir, euh, Diana Cooper-Richet, et du Centre historique. Euh, et de l'histoire oui, culturelle des sociétés contemporaines de euh, l'Université de Versailles euh, Saint-Quentin, et avec le soutien de, euh, du LARCA, le centre de, de l'UMR de recherche sur le monde anglophone de paris diderot Donc il s'agit d'un réseau international de chercheurs qui étudie la presse euh, anglophone, euh, qui euh, s'est créé à partir du constat de l'importance de ce phénomène, un phénomène mondial qui ne se limite pas et loin de là, euh, à la presse d'exil et d'immigration. En général, c'est la première euh, idée qui vient euh, à l'esprit quand on parle de cette presse à la fois. Et qui a été surtout totalement ignorée jusqu'ici dans les histoires de la presse et dans l'histoire culturelle en général de l'imprimé, euh, de la culture euh, de l'imprimé. Donc juste deux ou trois mots sur notre travail qui suit deux grands axes. Hein. Le, le premier, ça a été d'abord de, de construire notre corpus finalement. Hein. C'est de repérer... C'est périodique, et ça dans plusieurs pays, je donnerai les pays où, où on travaille. Et à cet effet, on travaille étroitement depuis le début, avec M. Salma ici, de, avec la BNF, pour, avec les, les, les bibliothèques patrimoniales où sont déposés. Euh, beaucoup, beaucoup de ces titres. Il y a des milliers de titres à la BNF qu'on identifie petit à petit. On espère beaucoup sur M. Meza Salma pour nous parler des titres grécophones. Et puis aussi avec la BDIC en France. Hopefully avec la, la BULAC, ça s'impose assez évidemment. Et un travail similaire est fait par nos collègues, puisque nous avons des groupes au Brésil, des, des réseaux... Euh, au Brésil, euh, au Mexique, en Italie et en Espagne, une façon euh, constituée et une collaboration étroite avec euh, nos euh, collègues d'Athènes, euh, ethniques dont euh, Julia parlera peut-être tout à l'heure. Et là, le second axe, évidemment, c'était de, de, de c parce que c'est un travail qui est en cours, de développer une méthodologie pour, euh, qui ne se limite pas à l'analyse des contenus hein, de ces euh, ouvrages, mais les considère, considère ces périodiques comme un objet de recherche à part entière et s'attache à cerner d'un côté les configurations socioculturelles de leur production et les fonctions euh, socio-anthropologiques et politiques que remplissent ces euh, périodiques. Donc à cet effet, nous organisons des rencontres internationales annuelles Jusqu'à maintenant, cette année, on n'a pas eu une grande rencontre. On a eu une à Paris, à São Paulo, au Brésil, où nous avons un groupe extrêmement actif. À Malaga, en Espagne, même chose. Nous avons deux groupes, euh, des Catalans et des Espagnols, ce qui ne rend pas toujours les choses faciles, parce qu'eux ne se fréquentent pas, mais nous, nous les fréquentons tous les deux, euh, au Mexique et de nouveau à Paris, à Paris d'Hydro, euh, en automne dernier. Mais aussi des rencontres régionales. Euh, la dernière était d'ailleurs à Bucarest, euh, avec des collègues de l'INALCO, qui ont partagé de Nicolas, bien sûr, et des collègues de euh, euh, l'INALCO. Euh, il y en aura une nouvelle à San Paolo euh, en novembre prochain pour la presse francophone dans les Amériques. Euh, nous avons des projets euh, pour montrer qu'il y a beaucoup de perspectives. Ça, certains d'entre vous sont intéressés, puisque on aura notre prochaine rencontre internationale sera à Rome. Celle d'après sera au Chili et celle d'après sera à Athènes. Nous accueillis à Athènes en 2021 par Julia et ses collègues. Nous avons également publié plusieurs volumes ici des travaux de nos différents groupes et de nos rencontres. Nous avons déjà deux volumes au Brésil, un qui est le travail du groupe brésilien et l'autre qui est les actes du colloque que nous avons fait. Un volume consacré à la presse allophone en Méditerranée qui a été euh, publié par nos collègues du Centre d'études Alexandrine, avec lesquels nous travaillons très étroitement en Égypte, et les actes de notre colloque de, de Malaga. Et plus autres il euh, y a une publication sur euh, la rencontre que nous avions fait l'année dernière, ici, euh, à l'INALCO, sur la presse salophone dans les Balkans et la presse des Balkans euh, en France, qui va donner lieu aussi à une publication euh, ici. Donc, euh, vu notre objet euh, de recherche... Il est évident qu'une collaboration avec l'INALCO et la Bulac s'impose de façon assez claire et nous nous réjouissons justement de pouvoir poursuivre notre relation, l'entamer, la poursuivre avec le séminaire d'aujourd'hui et d'autres perspectives, en particulier dans les Balkans. Comme on avait dit, de commencer, ça fait venir. Donc ce que nous avons prévu de faire euh, aujourd'hui, c'est d'une part, on aura une introduction un peu historiographique de euh, Nicolas sur euh, le, le, le problème de la, la presse. Nous espérions que Monsieur euh, euh, Belza Salma arriverait mais, euh, pour nous présenter le fonds de la BNF. En on verra, verra. peut-être qu'il arrivera. Jusqu'ici, il ne nous a jamais laissé tomber. Euh, et ensuite, nous aurons une présentation peut-être de Desmos et ensuite de Julia. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. Donc, Nicolas, tu vas parler combien de temps Je oh, pense bon, un quart d'heure, 20 minutes. Je okay. veux juste proposer une balade à travers cette presse à l'eau en, en, en grec. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, tout d'abord, euh, j'aimerais vous remercier toutes et tous euh, d'être euh, venus euh, euh, être parmi nous aujourd'hui, malgré les intentions plusieurs et variées, comme je vous disais, la Coupe du Monde, les beaux temps. Eh bien, merci d'avoir euh, voulu nous suivre dans ces voyages à travers le temps et l'espace. Et après les très beaux voyages que Isabelle nous a présentés, avec euh, toutes les rencontres euh, qui ont déjà eu lieu et d'autres qui sont à venir, J'aimerais vous proposer une petite présentation panoramique de ce que j'ai intitulé comme la diaspora de la presse grécophone comme presse allophone. Eh bien, cette histoire de la presse grécophone comme allophone commence en, à la fin du XVIIIe siècle, à Vienne mais on va reprendre les fils quelques années plus tard de cette histoire et plus précisément en 1818 à cette année-là, un certain Nicopulo né à Zmir, Izmir, ville ottomane à l'époque venu à Paris <coughs> depuis, et installé à Paris depuis quelques années devenu bibliothécaire à l'Institut fonde dans cette ville un des premiers journaux en langue grecque il s'agit de le journal Athena, euh, qu'on voit ici, euh, on voit une de couverture de ces journal, euh, paraissant à Paris euh, dans les années 1810. Et comme je vous le disais, ces journal a vu les jours euh, quelques années à peine après la publication du premier journal en grec, qui cette fois-ci euh, a vu les jours euh, à Vienne. Dans la capitale de possession de la maison des Habsbourg, les commerçants grecophones connaissaient à cette période une situation florissante. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un noyau composé des négociants euh, savants euh, ou euh, commerçants grecophones qui s'étaient déjà installés à Vienne euh, de cette période. En plus, les relations diplomatiques apaisées. Entre la maison des Habsbourg et l'Empire ottoman, pendant toujours euh, cette période, on est à la fin du XVIIIe siècle, permettait la libre circulation de tout imprimé, de tout produit, de toutes euh, marchandise, des provenances outre-danubiennes, favorisant ainsi la, la diffusion de ces journaux parmi les populations grecophones des domaines du sultan. Les premiers journaux en grec, parus le 31 décembre 1790, il était édité par les frères Markivis Pouliou, originaire de la ville de Siatitsa, en Macédoine ottomane, et son titre, le titre qu'il portait, c'était Ephimeris. Le, ces mots désignaient par la suite la presse quotidienne en grec moderne, euh, et c'est euh, aussi dans les premiers numéros de ces journaux euh, où on apprend que les fondateurs de ces journaux avaient déjà édité. En même temps, le premier journal en serbe, toujours à Vienne. C'est assez intéressant pour une histoire croisée de ce qu'on pourrait appeler, et on, je reviendrai là-dessus, la presse allophone. Dans la première feuille, dans le premier numéro du 31 décembre 1790, on voit une image euh, sur la diapositive suivante, merci Juliette, euh, une image représentant une femme, les assise sur un trône céleste, tandis que le soleil et le vent dissipent les nuages environnants. Un ange enfant offre à la Grèce, qui tend la main, un journal. Et, rien d'étonnant, les titres de ces journals portent le nom d'Ephiméris. Symbole d'une renaissance, Ephiméris, paraissait deux fois par semaine. Euh, et la première année, c'est un journal qui fait entre 4 et 8 pages. Euh, plus tard, le nombre des pages euh, s'est accru, euh, il passe à 16 jusqu'à 20 pages, format, avec un format de petit livre in on, on lit sous la couverture de ces journals qu'Ephiméris se propose se voix se vœux un recueil des événements contemporains, les plus importants, les plus authentiques du monde entier, recueillis minutieusement et en l'assemblément à l'instar d'une abeille, édité par les frères Marquis, Marquis de Spingue, à l'usage et au profit de la curiosité publique à Vienne. Le journal doit pour autant fermer en 1797, dans un contexte politique marqué par une opposition au sein de l'Empire euh, au centre de possession de la maison des Habsbourg de l'époque, mais aussi au centre de l'Empire ottoman à toute vérité indépendantiste et aussi à, à tout mouvement libéral. Et les journaux s'étaient engagés auprès d'un des représentants les plus en vue, les plus emblématiques de Lumière balkanique, Rigas Velestinlis, Suzy Otenant, qui revendiquait. La suppression, l'abolition de la monarchie absolutiste ottomane et son remplacement par une république fédérale. Aujourd'hui, je voulais vous partage, partager, je dirais plutôt, quelques réflexions, quelques-unes de mes réflexions d'ordre socio-linguistique, vous proposer un survol historique à travers les lieux de la presse glacophone, en tant que presse allophone, et illustrer quelques aspects bibliothéconomiques de ces phénomènes. Plus concrètement, J'aimerais m'interroger tout d'abord sur l'essence du concept, du thème de presse allophones, en général, et plus particulièrement dans les contextes de la presse grécophone. Évoquer ensuite quelques-uns parmi les événements les plus importants, les événements historiques les plus importants, susceptibles d'expliquer la dispersion de cette presse grécophone comme allophone dans l'espace et à travers les temps. Et enfin, vous présenter comment ce phénomène se reflète dans les collections de la Bulac. Au carrefour entre histoire de la presse, histoire de la bécophonie, mon sujet s'inscrit dans la thématique de cette table ronde, de ce qu'on a voulu vous proposer comme sujet cet après-midi. Dans un premier temps, j'aimerais essayer de délimiter, comme je vous le disais, les contours de ce qu'on pourrait entendre en général comme presse allophone. Une des approches dominantes dans la définition de la presse allophone que nous avons adoptée lors de nos précédentes rencontres, c'est de la définir en tant que presse, comme disait Isabelle tout à l'heure, édité en partie ou en entier dans une ou plusieurs langues qui n'ont pas le statut des langues officielles, en sein d'une certaine société à une période donnée. Une telle compréhension de la presse allophone nous amène à nous pencher sur l'essence euh, c'est que la langue est une langue officielle. D'après le sens linguiste, on ne peut définir la langue officielle qu'en rapport avec un certain développement des fonctions administratives et étatiques. L'emploi de ces concepts est en plus moderne et contemporain à l'émergence des États-nations, qui se caractérisent par une prise en charge des questions de communication à l'intérieur de leurs propres frontières. Notamment dans les domaines de la communication administrative, de la justice, de l'éducation scolaire, l'armée, etc. Nous devons aussi prendre en considération, dans nos réflexions, la distinction entre la langue officielle des iures et la langue officielle de facto. J'emploie un exemple pour illustrer cette distinction. Le latin, la langue latine, restera en langue officielle des de, de l'Empire hongrois jusqu'en 1914. Or, en effet, dans la réalité, dans la pratique, ce sont plutôt l'allemand et le hongrois qui, de facto, étaient les langues officielles de la double monarchie. L'officialisation des langues standards en Europe et ailleurs dans le monde s'est faite par étapes et de manière variable. Les constitutions portent parfois la trace de cette officialisation, sans en général, sans en mentionnant la langue d'usage dans tel ou tel autre domaine de la vie publique. Mais très souvent, il n'est nullement... Fait mention d'une langue officielle. Et c'est la langue employée dans la rédaction des textes constitutifs, tels que constitutionnels, qui indique de facto quelle est la langue officielle. Dans le cas de l'État attenant, qui va nous concerner à plusieurs reprises tout au long de ces périples, État pratiquant et reconnaissant plusieurs langues semi-officielles, telles que les persans, l'arabe, l'arménien, le ladino, le la dinose, espagnol ou les grecs. Et où l'éthique autonome ne fut fixé comme langue officielle qu'à l'occasion de la constitution de 1876 Peut-on désigner une presse comme presse allophone C'est une des questions que je vais lancer à notre débat et à laquelle je vais essayer de répondre en partie. Quelle est la place des journaux ensuite publiés en grec sous des territoires de l'État ottoman ou sous administration britannique, italienne ou autre, qui ont été annexés par la suite à l'État grec est-ce que nos critères de sélection ont une valeur rétrospective ou prospective Surtout quand on connaît la façon dont les territoires grecs, dont les frontières grecques de nos jours ont été construites, de manière, euh, euh, de manière assez progressive et consécutive, avec euh, des intégrations et des annexations diverses et variées, qu'on peut voir sur la diapositive euh, suivante, et dans ces cadres-là de la construction, d'une construction. Et de la construction d'un territoire par étapes successives doit-on, peut-on inclure dans notre étude dans notre corpus de la presse grecophone tant que presse à le fond des journaux publiés par exemple en grec à Salonique avant 1912 avant donc la date de son intégration, annexion à l'état grec et puis sur, pour euh, se déplacer un peu plus à l'ouest et passer du côté des îles Ioniennes. Euh, en mer, euh, dans la propagation de la, euh, de la mer Adriatique. Est-ce que des journaux publiés sur une île comme celle de Antes euh, en 1812, alors que ces îles étaient sous administration euh, euh, britannique, euh, des journaux comme la Gazette de l'Isole, Ionie Liberate, publié en italien avec, avec un résumé grec. Est-ce qu'un journal comme tel peut être considéré comme euh, faisant partie, euh, illustrant, démontrant euh, les tendus de la presse grecophone, comme presse allophone Encore une question, hein, des questions auxquelles on va essayer bon, suite, euh, au long de cette euh, séance et au fur et à mesure de nos réflexions, d'y répondre. La présence de communautés euh, grécophones, et par conséquent d'éventuels publics susceptibles d'être concernés, intéressés par la lecture d'un journal, en grec, publié en partie ou en entier en grec, est lié à plusieurs phénomènes d'ordre sociopolitique et économique, que je vais essayer de présenter de manière synthétique et panoramique. Avec un premier tableau, euh, qu'on peut voir juste euh, ici, on voit se profiler une diversité intercontinentale, euh, et, et, je dirais, intercontinentale, si on voit les deux les tableaux, les tableaux suivants également, je vais tomber, et, on a ces deux tableaux, hein, le premier qui euh, illustre, qui répertorie la, le phénomène, de la diaspora de la presse écophone comme presse allophone en Europe et puis euh, sur euh, les quatre continents restants, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Donc on voit se défiler, se profiler une certaine diversité intercontinentale de publications des titres en grec, en partie ou en entier, euh, à travers ces deux tableaux. Afin d'esquisser cette cartographie générale, les messieurs servi d'une source euh, incroyablement précieuse, il s'agit du dictionnaire de la presse grecque, élaboré par une équipe de chercheurs, parmi lesquels on compte Dieu-Lavis euh, de Il s'agit d'un travail collectif qui inventorie et répertorie en quatre volumes la majorité des journaux publiés en Grèce, dans plusieurs langues d'un côté, ou en grec à travers les mondes. C'est cette deuxième, euh, deuxième partie qui nous intéresse euh, aujourd'hui. Et cela depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe. Bon, comment en rendre compte Comment l'interpréter Comment historiciser un tel phénomène eh bien, je pense que pour ce faire, on aurait besoin d'un deuxième tableau, que j'ai eu le plaisir de <coughs> ah, et présenter, et mais c'est vrai qu'on le voit moins sous euh, forme de tableau. Il y a eu quelques lignes, à, à mon avis, qui n'ont pas été prises en compte euh, au moment de la mise en place mais ce n'est pas grave, parce que l'essentiel, les, les, les les, ce que je voulais démontrer à travers ces tableaux, il y est toujours, euh, c'est-à-dire que c'est un tableau qui nous propose une périodisation de cette dispersion géographique que je viens de vous montrer, nous permettons d'évoquer certaines catégories, certaines séries d'événements majeurs derrière ce phénomène de la dispersion de la presse comme allophone à travers les temps et l'espace. Ce qu'on peut voir, par exemple, dans, les premières, dans la première partie de journaux que j'ai répertoriés, publiés en grec avant 1830, euh, c'est-à-dire. Pourquoi j'ai choisi l'année 1830 Eh bien parce que l'année 1830 marque la, la date de la création d'un État grec. D'un État grec qui choisit comme langue officielle le, euh, les Grecs. On, on retrouve avant cette année, avant cette période et cette date, des communautés lénophones sur les territoires principalement de l'Empire ottoman, les possessions de la maison des Jasbourg on le voit avec une représentation de la ville de Vienne assez significative, six titres et que j'ai réussi à répertorier grâce à ces dictionnaires de, sur la presse grecophone à, à Vienne publiés avant 1830 et puis on a aussi des communautés grecophones au sein de l'Empire russe ou sur des villes de l'Europe de l'Ouest telles que Paris, Londres, Paris représentées par trois journaux publiés en grec avant 1830 dont la revue journal Athena, qui, euh, qui illustre euh, à la fois les visuels et qui a introduit euh, ma présentation tout à l'heure. Et, et donc on peut retrouver des communautés grecophones euh, constituées et installées euh, en dehors de Paris, à Londres ou à Amsterdam euh, à, cette, à cette époque. Dans ces villes, il s'agit surtout des sujets tenants grecophones qui s'y étaient installés pour des raisons diverses et variées, à la fois d'ordre commercial ou intellectuel. Aussi bien des négociants que des savants qui, pour euh, des raisons de carrière ou pour euh, nouer des nouveaux contacts avec leurs homologues, s'étaient installés et, et euh, continuaient poursuivaient leurs activités dans, cette, dans ces villes. Suite à la constitution d'un État grec après 1830, Uh, on, on assiste à um, une émigration des sujets citoyens grecophones qui partent tout au long du 19e siècle de Grèce, des Balkans ou d'Anatolie pour aller s'installer dans d'autres régions du monde. Et cette émigration, je pense, correspond à deux vagues euh, principales. En premier lieu, il y a eu dans un contexte de crise économique. Déclenché entre autres eh, <coughs> suite à l'effondrement du prix des raisons, des raisons secs, une, une crise économique qui a beaucoup touché l'État grec de la fin du XIXe siècle, mais aussi eh, des vagues de migration qui se situent dans les sillages d'instabilité politique eh, liée à un enchaînement des conflits associés à la question d'Orient. Euh, et qui donnent lieu à des euh, conflits meurtriers dans les Balkans tenant et post-ottomans de l'époque, on assiste à une émigration massive pendant cette période, dans ces contextes politiques et économiques, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, vers surtout quelles destinations, quelles sont les destinations privilégiées. Eh bien, si on se situe entre 1893 et 1929, ce sont de, de, des, des journaux publiés, comme on peut les voir, à New York, à Chicago, dans deux villes américaines, mais aussi euh, pendant cette période également euh, dans des villes ottomanes telles que Istanbul et euh, Zmir, Zmir, ainsi que euh, dans les pourtours de la mer euh, Noire. Euh, C'est le cas de la ville de Dessin, entre autres. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre civile qui s'est suivie en Grèce, entre 1944 et 1949, on assiste à une deuxième vague de départ de Grèce. D'un côté, des migrés économiques, ces dirigeants vers cette fois-ci le Canada ou l'Australie. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître, par exemple, des journaux, un nombre considérable de journaux publiés en partie ou en entier en grec à Melbourne ainsi qu'en euh, Afrique du Sud, autres destinations privilégiées d'émigration pour des populations grecophones pendant cette période. Le... En même temps, on a une émigration qui euh, se dirige, grecophones, vers l'Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne de l'Ouest, en France ou en Suède, ce qui expliquerait l'apparition de des journaux à, à, Kjell, hein, à Cologne en Allemagne de, de nos jours. Et puis, il y a aussi, pendant cette période, des réfugiés, des exilés politiques qui euh, se dirigent vers les pays de l'Europe de l'Est, notamment parmi les vaincus de, cette, de ces conflits, de cette guerre, euh, à savoir les partisans, sympathisants du Parti communiste. Et on voit d'ailleurs ces scénarios se répéter suite à l'avènement de la dictature des colonels entre 1977 et 1974. La France constitue une terre d'asile pour ces personnes fuyant, essayant de fuir là les régimes imposés par les colonels, les régimes dictatoriales imposés par les colonels en Grèce de cette période. Eh bien, après avoir dressé ces tableaux, excusez -ce ces tableaux assez panoramiques, à la fois d'une inspection géographique, mais aussi de quelques réflexions historiographiques autour de l'explication d'un tel phénomène, j'aimerais vous illustrer à travers quelques titres que nous avons, que nous disposons au sein de la. Euh, des collections, des fonds du domaine grec euh, à la Bulac, cette, euh, euh, cette présence de la presse euh, grécophone comme, euh, comme allophone. Euh, parmi les, les journaux que j'ai réussi à répertorier dans les fonds, euh, dans les collections euh, grécophones grec de la Bulac, on peut citer euh, les journaux euh, qu'on peut voir... Euh, il faut euh, aller à la diapositive euh, suivante. Voilà. Euh, on a un journal euh, qui s'appelle euh, Hermisoloi, son grec, euh, Mercure Savant, qui est lancé à Vienne en 1811 par euh, une société des amis des lettres qui a été constituée euh, en, à Bucarest hein, de cette période pour soutenir la renaissance de l'être grecque. Pourquoi Bucarest Eh bien, parce que Bucarest était une des villes euh, au cœur de euh, la présence des fanagiotes, ces sous euh, grecophones en partie, qui avaient euh, beaucoup euh, favorisé la diffusion de cette langue, à côté du français, par ailleurs, euh, c'est grâce... À, à la, aux activités et à la volonté des fanariotes à Bucarest ou à Yachi, les deux capitales de la, les deux villes, capitale de la Moldavie et de la de cette période, qu'on doit, entre autres, la diffusion et la présence euh, toujours significative du Conseil euh, en Roumanie. Alors, euh, le journal L'Oriostermisme, que vous savez, a été lancé à Vienne euh, au début du XIXe siècle, était... Est considéré, il était considéré comme la première revue littéraire en grec, bimensuelle, composée de, au départ, de deux feuilles typographiques, format euh, octavo. Le premier numéro euh, annoncé en guise de manifeste, je reprends les phrases utilisées inscrites dans à la une de cette, euh, sous la couverture de cette revue, cette revue littéraire paraît à présent pour la première fois. « À la demande et en partie frais de la société littéraire et du lycée grec, nouvellement fondé à Bucarest, dans le but de donner des nouvelles littéraires concernant surtout les sciences, les observations sur la langue grecque, euh, le, pour annoncer l'édition de nouveaux livres en grec et dans d'autres langues, ayant... Un rapport quelconque avec la littérature grecque, ainsi que annoncer les inventions modernes artistiques, scientifiques, euh, dans le domaine de l'archéologie, de la géographie, euh, la finance et tout ce qui peut instruire. On voit bien l'attachement de fondateurs de cette revue aux principes, aux idées, aux concepts de, euh, du siècle des Lumières. C'était une revue qui a été conçue comme un relais de ces idées, de ces principes et euh, de cet esprit. Euh, à côté de cette revue littéraire, on voit apparaître à notre journal du nom de Calliope, euh, qui, que nous avons, dont, on, dont nous avons quelques exemplaires et quelques numéros euh, dans nos collections Bimensuel. Euh, il s'agit donc euh, d'une édition bimensuelle euh, qui fait entre 8 et 16 pages. Et sous la couverture de cette revue, on pourrait lire Calliope, donc le nom de la revue, promet des nouvelles périodiques littéraires par Athanasios Stagiritis. Lui était un professeur de grec à l'Académie impériale autrichienne des langues orientales. Et les journal étaient édités à Vienne et puis le, les contenus, son contenu était purement littéraire. Ce qui est assez intéressant de mettre en avant concernant ces journals, c'est que il a soutenu euh, les, et promu les idées euh, de tous ceux qui voulaient euh, voir s'imposer une version euh, du grec moderne euh, dans sa, sa pratique euh, contemporaine, en, par opposition à la version du grec voulue euh, par euh, certains grecophones qui... Eux insistaient plutôt sur la création d'une langue artificielle s'y rapprochant d'un grec ancien réinventé. Et c'est très intéressant de remarquer que les journaux que, que je viens de mentionner étaient plutôt rangés du côté, on va dire, des modernisateurs euh, du, euh, les, les courants modernistes euh, concernant l'emploi et la consolidation du grec. Tandis que les journaux que je vous ai présentés juste avant, mais quelques s'étaient rangés plutôt du côté euh, de ceux qui euh, s'est prononcés pour la cathare vous savez, c'est le terme qui désigne hein, ces courants alcazars. Euh, de toute façon, cette volonté d'inventer euh, ou utiliser un grec assez rapprochant du, euh, de la version grecque de la langue. Et autre euh, journal qu'on peut retrouver parmi nos collections, euh, c'est euh, un journal édité à Zmir, dans la ville de Izmir, euh, au centre de la Pigotonan, qui a connu une longévité assez importante. Il s'agit du journal euh, Amalfia, euh, qu'on peut voir euh, donc un peu plus euh, loin. Il faudrait... Oui, Juliette, je pense que je l'ai mis. Ah oui, avant de retrouver la une du journal allemand un de, numéro du de, de journal Allemagne, publié à Zmirne, euh, je voulais juste vous montrer cette couverture du mercure savant. C'est assez important aussi de voir à quel point on assiste à un transfert ou à une, euh, de, un domastique avec euh, des des noms choisis pour la désignation de ces revues, l'appellation de ces revues qui succulent à travers le frontière et les espaces espace européens de l'époque donc juste après voilà on a la couverture de cette de ce journal à, à publié à depuis 1840 et jusqu'en 1922 euh, C'est un journal qui, comme je vous le disais, a traversé le 19e siècle. Et ici, nous avons un, un exemplaire, un numéro du mois d'août 1962, <coughs> euh, qu'on peut toujours euh, explorer, étudier, euh, parmi, non, qui figure de toute façon parmi les collections de la Bulac, euh, et qui illustre ces phénomènes de la presse grecophone comme allophone. Et, bien sûr, je pourrais. Euh, euh, M. Isabelle. Donc, encore quelques journaux, je voudrais juste montrer quelques images de quelques journaux euh, ou revues que euh, nous avons euh, parmi nos collections du domaine grec, telles que cette revue littéraire, euh, artistique et littéraire sur euh, l'art euh, euh, publiée à, à Alexandrie, hein, en Égypte, juste après... Et on fait un petit saut dans les temps puisque la revue précédente était plutôt publiée au 20e siècle, tandis qu'on retrouve ici un journal publié à Paris au début du 19e siècle, contemporain donc de la, de la revue journal Afina. Juste après, on fait encore un petit saut dans l'espace et les temps et on se retrouve à, à, au, au Caire, en Égypte du début du 20e siècle. Euh, on reste toujours en Égypte avec cette couverture d'un journal euh, qui euh, est dédié à la diffusion des nouvelles politiques littéraires et commerciales et qui porte le nom d'Égypte, publié à Alexandrie. Euh... On monte un peu euh, dans, vers le nord et on se retrouve à Constantinople, Istanbul, de, euh, du long de la rue du Bosphore, avec euh, le télégraphe du Bosphore euh, et Byzantis deux journaux qui avaient fusionné au, au milieu du XIXe siècle. Euh, un, du côté de la mer Adriatique, on se retrouve à Trieste et avec ces euh, journaux. Euh, qui porte le nom de Clio. Euh, et nous voilà de nouveau à Paris avec un journal euh, qui était euh, édité pendant l'entre-deux-guerres, notamment les années 20, qui s'appelle euh, Avant Parisien, le combat de Paris et où on retrouve un phénomène par lequel euh, en abondance euh, de manière très significative, et par lequel je voulais finir et, et, et, et, et conclure la présentation de ces premières réflexions autour du sujet. Euh, C'est un journal où on voit plein de publicités. Il y a, j'ai décompté au moins une trentaine par... Euh, c'est juste euh, voilà, euh, toute une série de publicités qu'on pourra euh, comme ça parcourir de manière euh, assez euh, agréable et furtive euh, tout, euh, tout à l'heure euh, vous voyez il y a à la fois euh, des publicités sur les restaurants euh, enfin unique euh, les, euh, les les bureaux euh, ou plutôt pardon euh, c'est pour euh, et les couturiers grecophones qui s'étaient installés à Lyon, euh, et puis on a des publicités euh, sur des sujets divers et variés qui pourraient intéresser toute une communauté grecophone qui s'était installée à Paris, à Lyon, ailleurs en France pendant l'entre-deux-guerres. Et je pense que ces publicités nous permettent d'étudier plusieurs aspects de la vie sociale, économique, culturelle d'une communauté et de la place qu'elle occupe dans une société. Et c'est, euh, je pense, euh, une perspective qui pourrait euh, nous intéresser tout au long de l'étude de cette presse allophone. Et juste avant de vous remercier, j'aimerais remercier de mon côté toutes celles et tous ceux qui euh, nous ont aidés à la préparation de cet euh, événement, de ces séminaires, en commençant bien évidemment. Par les représentants du réseau Transport Presse euh, avec lesquels j'ai le plaisir de partager cette belle aventure depuis, euh, comme Isabelle nous l'a rappelé tout à l'heure, depuis 2013. Euh, merci beaucoup, euh, donc Isabelle, Diana, euh, Stéphanie, ici présente. Ensuite, j'aimerais surtout et euh, avant tout remercier tous les collègues de la Bulac qui nous ont soutenus à la mise en place de cet événement. Euh, je commence, je ne sais pas par quel ordre, par euh, Juliette, attention, merci beaucoup Juliette, Caroline Boiteux, merci beaucoup euh, Caroline et Maxime Roussio qui nous permet de euh, faire en sorte que cet événement, que euh, les communications de cette table ronde puissent être diffusées de manière quelque plus large euh, et audible euh, à travers euh, le net. Merci beaucoup euh, Maxime. Et puis, eh, merci beaucoup à euh, toutes celles et tous ceux qui, euh, encore une fois, euh, ont eu le courage, malgré les différentes euh, intentions, euh, de se retrouver parmi, de venir et assister euh, aujourd'hui à cette table ronde. Et bien évidemment, euh, merci euh, à Yann euh, de la maison d'édition de, de d'Esmos et Yula euh, qui ont répondu euh, positivement à, à notre appel. Merci beaucoup. — Je sais pas si on va te poser quelques questions ou si on va passer directement à... Qu'est-ce que tu penses ?— euh, on, on pourrait, pourrait peut-être euh, prendre le temps de, de goûter et, et, toutes les, les interventions et après avoir des, des questions croisées et éventuellement. — Je voulais juste signaler que j'ai eu un message entre-temps. Euh, <coughs> Philippe, médecin allemand, malheureusement, de la BN, pourra pas venir parce qu'il a eu un accident. — D'accord. — Donc euh, je suis désolée. Donc, nous allons passer la parole à, notre, à mon voisin, qui représente ces maisons d'édition, Desmos. Et donc, il va nous parler justement du côté pratique, disons, de la chose qui est la publication de, ces, de cette presse gréco Écoutez, d'une part, ce n'est pas une revue sympa comme. Uh, grécophone ou allophones, c'est ce que j'avais dit à, à, à Nico. Et je suis là davantage par amitié et estime à son mm -hmm. travail à, à Nico Spitz. Et La revue Desmos médias c'est une revue qui devait voir les jours à 96 avec Aris Fatino un écrivain grec qui vivait à Paris qui écrivait en grec tout en étant un professeur du français et, et tout en étant d'ailleurs un excellent euh, journaliste euh, en France Musique et en France Culture aussi. Mais c'était quelqu'un qui disait à un qu'il vivait, et, il démarrait en France, mais il vivait en, en grec et il écrivait, et, et en lui demandant pourquoi il écrit toujours en grec, il disait que c'était et Pour lui, il avait un ton, il avait une manière d'écrire qu'il ne pouvait pas la trouver en français. Et je parle de lui parce que cette année, c'est 20 années après son décès. Donc, euh, c'était un peu à l'origine de cette revue qui a, qui a vu les jours après son, son départ, disons. Et on l'appelait Desmos, les liens, comme Desmos, ça veut dire les liens, comme euh, en langue grecque. Et on a voulu, si vous voulez, avec cette revue du départ eh, de faire quelque chose d'assez souple, d'assez, eh, disons, structure qui permettait un peu eh, d'avoir plusieurs, disons, eh, rubriques. Et on a pensé tout d'abord avoir une, une rubrique, donc, qui est le dossier principal. Par exemple, ici, c'est le dernier eh, numéro de la revue. Ce, son dossier, c'est les réfugiés, les réfugiés et les migrants. Et on appelait ça les réfugiés de l'histoire. Il y a là des articles euh, d'un journaliste qui a fait un travail et, exprès pour la revue. Il a là, un grand euh, article en forme de euh, carte blanche sur fond blé, qui est une partie de la revue. D'un ami philosophe à la retraite, philosophe de lycée à la retraite, qui a une maison à l'île de Lesbos, et il passe six mois de l'année à Lesbos, et il décrit un peu cette espèce de tsunami qui est tombé sur l'île à partir de toutes les années 2015-2016. Et il y a aussi les trois histoires et écrites très bien par une représentante du des, des des, de comité des réfugiés et qui n'était pas à lesbos mais qui était à l'île de Samos. Et c'était à l'île de Samos en 2013, donc quand l'arrivée des réfugiés était pas aussi eh, nombreux eh, que plus tard. Et on a toujours dans cette revue une rubrique qu'on appelle eh, Face à Face, eh, où finalement, je crois c'est la partie eh, grécophone, eh, on a choisi eh, des nouvelles ou des poèmes eh, qui sont publiés en bilingue, les textes en grec, on regarde la traduction en français, c'est toujours des inédits. Pour, pour les Français, et c'est souvent des très grands écrivains, comme Karagatsis, et Politis, et pratiquement tous les, les auteurs des années 30, la génération des années 30, les poètes contemporains, sont souvent présents dans, dans cette réunion. Il y a une autre rubrique qui vient, mais pas toujours qu'on appelle « repère, par exemple, dans ces numéros consacré aux migrants et aux réfugiés. Il a un... Nous avions organisé par Desmos au Salon des livres une année un débat sur la mère Thalassa dans la littérature contemporaine grecque. Et une des personnes qui a fait une excellente communication à l'époque, c'était l'écrivain euh, Yorgos Chimonas qui a écrit un très beau texte en parlant comment finalement eh, Talassa venant de la mer Égée, c'était toujours eh, aperçu comme une véritable sens, ouverture, mais en même temps un véritable danger. Et dans ses repères, il y a parfois des textes qu'on publie des personnes qui nous écrivent et qui ont trouvé que c'est intéressant, il y a une autre rubrique qui vient souvent, qui est la Grèce au présent. Là, par exemple, sur, les, sur ces numéros sur les réfugiés, il y a un très bon texte d'un journaliste français qui s'appelle Philippe Sergel sur les problèmes des, des, des, des réfugiés à notre époque. Et il y a une autre rubrique qui vient toujours, qu'on a à chaque numéro, c'est les nouvelles littéraires. Les nouvelles littéraires, finalement, c'est essentiellement eh, des comptes rendus, des livres d'auteurs grecs traduits en français eh, dans l'année, eh, dans l'année qui précède la sortie di, de la revue. Et parfois des textes par des coups de cœur des personnes qui ont lu un texte à grec qui n'est pas encore traduit et qui font un contre rendu, un fils de lecture qui permettra peut-être aux éditeurs de s'intéresser. Qu'est-ce qu'il a encore comme rubrique il... Donc, il a un dossier à chaque fois, on a dit, il a les face-à-face -face, qui est la partie qui étaient les plus demandés, par contre, avec les... Maintenant, ça fait 18 ans que la revue est publiée, et nous sommes au 47e numéro, et il y a le 48e qui est en préparation, qui est un numéro sur les Caradiosi, les théâtres d'ombre en Grèce. Et c'est un avis avec les lecteurs, et qui sont en partie des abonnés, il y a toujours entre 300 et 380 abonnés à peu près. Au début, c'était un peu plus, mais maintenant, c'est stabilisé autour de 300, 340. Et, et la revue est tirée à 500 exemplaires. Et si vous voulez, à partir donc de chaque numéro aussi, il y a une recherche quand même assez pointie qui permet un peu de présenter et les dossiers à chaque fois, avec des références historiques précises, avec des chronologies qui correspondent, disons toujours, à un, une orientation qui a la vie, démontrer tout ce qu'il y a, une évolution littéraire par rapport à la langue, par rapport aux sujets, par rapport aux générations, et de présenter parfois un seul poète comme c'était le cas avec le numéro sur Odysseus et Elytis, de faire parfois des sujets historiques, des périodes. Et il a eu un très bon numéro sur les années 50, qui est une période historique qui a profondément marqué la Grèce d'aujourd'hui. Et il y a sur des grands poètes comme euh, Georges Seferis ou euh, Cavafy ou Yannis Ritsos. Il y a aussi sur des mouvements, si on peut appeler ça par exemple le surréalisme en Grèce, qui n'était pas euh, un véritable mouvement, qui n'était pas suivi par beaucoup, de, de, qui n'a pas donné des œuvres, mais qui était quand même très bien euh, observé, le surréalisme en France, par des grandes euh, comme Elitis, et comme George Seferis et comme comme qui étaient très au courant de ce qui s'est passé et, en France. Donc, euh, voilà à peu près l'origine lo, de la revue. C'était faire voir l'évolution de la langue, l'évolution de la littérature et l'évolution de la société grecque. Et, ce qui, souvent, on essaie de le faire à travers la littérature. Par exemple, il y a un numéro précédent où était essentiellement un bilingue avec sept nouvelles. La première, c'était des photocas une nouvelle écrite en 1930 et la dernière, une nouvelle de Sotiris Dimitriou, écrite en 2010 à peu près. Donc, à travers ces 70 ans et plus, c'est 80 ans, c'est 8 décennies. Et on voit ce qui s'est passé dans ces pays. On voit euh, l'arrivée de la guerre civile. Et on voit l'arrivée des colonels. Et on voit cette chose qui se passe actuellement où on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qui se passe. Voilà à peu près. Et donc, Allophone, je ne sais pas, grecophone, oui, en partie, avec une rubrique qu'il y a toujours, et essentiellement tournée sur la littérature et la culture. Comme par exemple, il y a eu un numéro sur le cinéma en grec, il y a eu un autre numéro sur le polar en Grèce. Et, et comme je viens de vous dire, il y, a, il y aura donc très rapidement un numéro sur les Karadiosis, le théâtre d'ombre. Et aussitôt après, il y aura un numéro euh, d'hôtel grec, des nouvelles euh, qui parlent des Grecs qui vivaient en Italie, en France, au Canada ou aux États-Unis au moment des colonels. Et donc, je pense plutôt, euh, si vous voulez, après s'il y a une discussion ou, ou à des choses totalement pratiques, voilà peut-être ce que vous voulez dire, Nico. Peut-être juste avant de conclure, c'est juste pour nous éclairer un peu, si vous avez une idée de qui sont vos lecteurs, et comment la va vérifier les, les abonnements, il faut que les gens sachent qu'elle existe. Tout, tout, tout, tout à fait. On, on était allé un peu à la veiglette au, au, au départ, et, et puis petit à petit on a compris par exemple des sujets comme, parfois on fait des numéros doubles, sur une région, de Grèce, et en essayant, voilà une rubrique qui est importante, on n'a pas tout le temps dans chaque numéro, mais qui est très importante depuis le départ de la revue, c'était la Grèce de visiter. C'était donc de voir euh, dans un lieu donné, et par exemple, on a eu un double numéro sur la Thessalie, de voir dans <coughs> cette région, qu'est-ce que c'était l'esprit de certaines époques avec des écrits que nous avons trouvés, et, et quest ce qui se dégage de, de l'esprit d'aujourd'hui par rapport à, avec des textes de, soit des grecs qui ont écrit et, sur les régions c'est pas un guide si vous voulez, mais c'est d'une certaine manière, et, voir et, et ça, ça a beaucoup plu on a fait un numéro sur et, et, et, et là, par exemple, j'ai y a un petit village, il a 60 habitants et 12 nationalités. Et donc, on, on, on constate, si vous voulez, des choses comme ça. Et petit à petit, les gens ils sont très sensibles, et non lecteurs, très sensibles aux bilingues. Ce qui, qui a fini, finalement, par être le plus fréquemment demandé. Ce sont des Français plutôt. Ce sont, Français. sont des, des, des, des. Voilà. C'est essentiellement des Français. Et, et, il y a des, des Grecs aussi qui sont, depuis fort longtemps, qui vivent en Grèce, qui sont la deuxième, la troisième génération, et qui, à partir de la vie, ils découvrent hein, une Grèce qu'ils ne pouvaient pas voir autrement. C'est un peu l'orientation, disons, qui nous était plus ou moins. Euh, débatter à nos lecteurs. Merci beaucoup, parce que ça, ça montre justement la variété euh, de euh, cette presse qu'on rencontre en permanence. Donc là, c'est euh, toujours intéressant de, de parler avec des gens qui sont à l'origine, comme on l'avait pu faire à Malaga par exemple, euh, aujourd'hui de publier ce genre de presse, nous qui travaillons sur le, plutôt sur le 19e, de voir que les problématiques sont quand même très euh, similaires. Bien, euh, donc on pourra revenir hein, dans le, la discussion générale. Et maintenant, je vais passer la parole à Julia Kotsapanagou, notre collègue de l'Université des de d'Athènes, de, qui est donc Pantheon hein, University, et qui euh, dirige un groupe de recherche important sur la presse euh, en Grèce et qui a dirigé ce dictionnaire de la presse euh, grecophone euh, euh, dans le monde, donc qui est... Euh, qui collabore beaucoup avec nous et qui a des projets euh, extrêmement euh, importants euh, actuellement qui déboucheront bientôt sur euh, notre grande rencontre. Donc, euh, je ne sais pas en quelle langue tu vas parler. Ok, um, I'm sorry, but I have to present my paper in English. I don't feel very comfortable with my French. Uh, so, I want to thank you, first of all, Nikos, who was... Uh, uh, very who um, <coughs> cool invited me here and also I want to thank uh, Transfor Press for organizing this uh, uh, very important uh, session. So my uh, presentation will be on the uh, uh, Greek language press in Albania. Uh, So apart from conveying the attitudes uh, cultural or intellectual of the ethnic Greek minority in Albania, and being uh, a vehicle for conflicting ethnic interests in this geographical area, the study of the Greek language press is an instrumental medium of the better understanding of aspects of historical events that uh, have not yet received uh, due attention by scholars. The significant parts, uh, gaps sorry, in, may, in major Greek libraries, including the National Library of Greece and the Library of Parliament, the two major Greek libraries. Uh, so um, there, are copy, there are many gaps of copies of Greek newspapers and magazines published in Albania, uh, let alone the complete series of them. So uh, that led us to search for them in Albanian libraries and archives. As part of the project of, uh, for the Encyclopedia of the Greek Press, which uh, was published in Athens in 200, um, 2008 by the National Research Institute, uh, I traveled to Albania on two research assignments in June 2001 and November 2005. The second one was financed by the Library of Parliament to uh, have a, on sport research on this um, press archive. <coughs> um, this is uh, some pictures of the area. Um, I'll show you some pictures for my um, mission there. Okay, next one. This is, no, go back, go back to. This is the area of the villages. Uh, next one. Uh, next one. The villages uh, of south of Albania, who Greek minority communi uh, communities uh, have their villages there. So, yes. next one, and then I think this is the last one. Okay. Yes, one. No. Ah, yes, this is another uh, big city of the south of Albania, who Greeks, uh, Greek um, ethnic Greek uh, community live. And um, I think okay. so. <coughs> uh, within uh, this context, and with uh, the aim of preserving valuable and irrepressible historical evidence, we submitted in collaboration with Albanian colleagues from the University of Girocaster a joint research pr proposal to the um, to a European project. But although we had not uh, been given the opportunity to carry out these projects, the need of preserving such a significant record of cultural heritage remains today an urgent task as the loss of these records will, uh, would entail erasing some of both countries' historical memory. The advanced uh, state of uh, uh, physical deterioration Of these records and the bad condition some of them uh, are urgently requires the observation with the help of technology. Uh, research to date has revealed a wealth of material that was placed at the disposal of research for the first time. At this stage, the data and assessments that follow in this uh, presentation are still very fairly fragmentary. Uh, the historical course of Albania determined the nature and content of the Greek language press in, in the region. In the Balkans of the late 19th century, the isolated Albanian nation was the last one to throw off its feudal structures and to cultivate a national consciousness. Albanian state came into being as a result of the Balkan Wars of 1912 and 13. Austro Hungary's uh, concerns regarding the Slavic expansion southwards and Italy's policy of controlling the Adriatic were decisive factors in exercising a policy of territorial claims by the Albanians. The result of this political rivalry between Austria, Italy, and Russia included included. Among other things, the handing over of the disputed, uh, disputed northern section of Epirus uh, with uh, its large Greek population to Albania under the uh, protocol of Florence in December 1913. The reaction of the Greeks of the, south, of the northern Epirus uh, took the form of a separatist movement. In May 1914, to avoid the broader Greek Albanian clash, The Protocol of Corfu was signed by which the autonomy of Northern Epirus was recognized and specifically <coughs> uh, that of the provinces of uh, Corce Giro and Girocaster. In the agreement between Venezuela and Seditoni signed in June 1919, Italy recognized rights, Greek rights in these regions. Let me um, um, mentioned something about um, the notion of uh, Northern Epirus. Uh, it should be noted here that the concept of, no, uh, of Northern Epirus came into being in a contradiction to Southern Epirus from the moment when the later was incorporated into the Greek state after the Balkan wars. Consequently, these names, Northern and uh, Southern Epirus, do not correspond to acknowledged uh, uh, geophysical divisions, but emerged through political and military diplomacy. Uh, the historical shaping of the, of the region and the resulting fate of the ethnic Greek minority was influenced by its subsequent political developments. The strategic ambitions of Mussolini, the World War II, the consolidation of the regime, and in its policy towards toward, uh, ethnic minorities, annulated the content of the protocol of Corfu and determined the course of development of Albania's Greek population. The political change of 1991 led to further uh, redetermining the identity of the ethnic Greek minority. In the catalogue of the National Library of Albania, Biblioteca Gopetare, The first Albanian newspaper to be recorded was L'Albanese d'Italia. Um, it was published in, in Naples in 1848. It was written in Italian with part of it in Alberesh. Uh, Alberesh, uh, Alberes the dialect spoken by Albanians who settled in southern Italy and Sicily between the 15th and 18th century. The second publication in chronological order uh, uh, was the newspaper, okay. The uh, newspaper Belasgos and Theotis, uh, published in December 1816 in Greece, Lamia. And um, in this uh, newspaper, apart from the Albanian language, which was uh, rendered in Greek letters, There were also articles in the Greek language. The publication of, this, uh, of those newspapers is not unrelated to the fact that the Albanian National Awakening began to be articulated in the decade between 1860 to 1870. Worth noting here is a brief reference to the Albanian alphabet. Until 1908, many alphabets have been used to write the Albanian language mainly in Greek or Latin characters, but also in Arabic and Turkish. The issue of a single Albanian national alphabet, which was necessary to cultivate Albanian national consciousness, was dealt, was dealt with at the conference in Monastir, now Bitola, in, uh, in uh, November 18, 1908, which uh, finalized uh, use of the Latin alphabet. Its orthography was not um, uh, standardized until 1972. During the Eastern crisis of 1874-75 um, uh, to 78, exploratory moves were made for a possible rapprochement between Greeks and Albanians. Among the plans envi envisaged by official Greek policy Was the creation of a dual Greek, uh, Greek Albanian state based on the Austro-Hungarian model? In support of this effort was the weekly newspaper Phonie Tsalvanias. Its purpose was in full harmony with the efforts of the, of, uh, by Greek governments to reach an agreement with certain <coughs> Albanian leader, leaders in the direction of forming an autonomous hegemony that would include Albania and Epirus and will be associated with the Greek kingdom. The establishment of the Albanian League, also called League of uh, Prizren in June of 1878, distanced the prospect of Greek Albanian collaboration and made it clear that any effort to bring the two nations closer together was in vain, despite the continued dialogue between them. One more effort at collaboration was attempted in late January 1881, but to no avail. A newspaper entitled La, La Union Alba, Albano-Greca, published in 1901, uh, which, um, uh, with content similar to that of Fornits uh, Albaniers, uh, was published in Cairo in four languages, Albanian, Greek, Turkish, and French. Also, in the spirit of uh, Greek Albanian was the uh, bilingual uh, Greek Albanian um, newspaper, Sotiria, uh, Skipnia* published in 19, between 1901 until 1902, only for a few months. It was published in uh, Brussels by <coughs> Ismail Kemal Bay Flora. Ismail, Ismail Kemal was a graduate of the Simea School, a distinguished high school founded in Ioannina in Greece. And he was highly respected Albanian intellectual, a former official in the Ottoman administration, and subsequent head of the interim Albanian government in, uh, in uh, Flore in 1912. Um, Ismail Kemal sought recognition of Albanians as an autonomous state and collaboration between Albanians, Greeks, and Turks which he regarded as dominant in the Balkan region, region and the Near East. Around this time, the newspaper Astir was published in Athens in 1902 and again 1904 to 5, only for a few months in total. A Greek Albani newspaper, an organ of Greek propaganda that was sent to the Greek consuls in Io Ioannina and Flores Uh, where um, they were distributed free uh, of charge to the local dignitaries. In accordance with the research to date, the starting point of the history of the Greek press in Albania has been traced in Korytza uh, in 1910. Most, uh, you, uh, no, uh, yes, this from here. Yeah. Most of the Greek newspapers were published between 1914 to 1920, a period of intensified Greek claims in Northern Epirus. The data we have available about the Greek press in the interwar period and up to 1990 are deficient. The political change of 1991 constitutes a turning point in the history of Albania. Consequently, investigation of the minority Greek press will shed light on the more general problem related to the legal and political status of the media in Albania during the country's gradual transition to a modern republic. The first Greek newspaper in Albania, according to the catalogue in the uh, in Tirana, was published, as I said uh, before, in in, 19, in 1910. This is the quarterly newspaper Pelaspos, um, published by, by Kostadinos Skenderis, uh, an active supportive of Greek claims in Northern Epirus. The newspaper has a, a broad distribution network in Athens, Katerini, both, both in Greece, Girocaster, Berati, Bogadrec, Erseka, Thessaloniki, Kavala, Labovo, Monastir and Premetti. So both in Albania and in Greece. Its uh, printing press, established in 1908, used French and Turkish type, uh, typefaces in addition to Greek. It rejected the use of the Albanian language in the church, celebrated the entrance of the Greek army into the city, and expressed its warm In I mean, city in Korcha, uh, it's a uh, warm gratitude to the, to the pioneer of the Balkan alliance, uh, mm -hmm. Venizelos, uh, and uh, while stating at the same time its dedication to the glorious uh, Greek throne. Uh, Most Greek publications were issued between 19, uh, 1914 to 20, as I said, a period of the intensified Greek claims in uh, Epirus. They, they include the newspaper Ipiros to uh, published in Girocaster in 1914, um, Amina, uh, again in Girocaster at the same period in 1914 up to 1914, uh, 1916, Koritza. Uh, Uh, published in Corce uh, in 1915 uh, up to 1916 uh, by Archimedes Vangelis. Uh, the later, Corica, was published in, as a response to the newspaper Pelagos, uh, the first uh, uh, uh, Greek um, uh, language uh, paper I mentioned before. Uh, I, I quote, to establish a balance in the, servicing, in the serving of local needs, unquote. It blamed Austria and Italy for the an, uh, anarchic situation, uh, situation in Albania, that they both underly sought the establishment of the Albanian state, reserving for themselves the, the title of um, protectors of Albania, but in essence, they sought for their uh, conquest. Uh, Um, that was uh, presented in an article in April 1915. Uh, uh, It sided with uh, the Entente and accused the newspaper Pelasgos um, of being uh, pro-German. Uh, the conflict between these two papers, Korita uh, and Pelasgos, clearly showed the climate of discord prevailing at that time in the Greek mainland reflected in the Greek uh, press as well. Uh, it concerned the, uh, the so-called national schism or great division in Greek politics between the king and the prime minister <coughs> the regarding the foreign policy of Greece in the period of nine, nine, between nine, 1910 to 1922, uh, of which the tipping point was whether Greece should enter the uh, World, uh, World War I. Venizelos, who was the prime minister at the time, was in support of the allies and wanted Greece to join the war on their side, while the pro-German Greek king wanted Greece to remain neutral, which would favor the platform and the plans of the, the German powers. So this Greek political dispute uh, transported, uh, exported to Albania, to the Greek-speaking Greek, uh, uh, uh, Greek-language press in Albania. Uh, the daily newspaper uh, Patrice, uh, published in Korce in, <coughs> in 1915, was published by Zanos uh, in Greek language uh, by the princess of Pelasgos. Uh, the weekly, trilingual in Greek, Albanian, and Italian uh, uh, paper uh, Omonia published by Dilio's, who was a member of the uh, uh, prefectural uh, Council of Girocaster and publisher of Ippriotiki another newspaper published in Girocaster in 1914. The first issue opened with uh, a leader, the first issue I mean of uh, Ammonia, um, opened with <coughs> uh, a leader by Dilio's, in which he welcomed the beginning of Italian patronage. Uh, because he believed that Italy understood the small nations to have the right to exist, as he wrote. The editor did not believe that Italy's motive was uh, imperialist or that it aimed at conquest, which would be a joke and works against it, uh, as uh, the editor wrote. The newspaper celebrated the first anniversary of the Italian army's entrance into our city, I mean, Cirocasta, and calls the Italians our brothers and protectors. The fragmentary availability of information and the lack of further evidence do not permit full understanding of its goal and policy. In, 19, uh, in 1924, two, uh, um, another Greek uh, um, fortnightly uh, publication was issued, Which was the organ of the national minorities and oppressed peoples of the Balkans, printed in all Balkan languages. There was also a significant number of bilingual religious publications, issued by various uh, at various intervals. In 1909, uh, the uh, Orthodox Union in uh, in was published in Albanian in Korce uh, in. Uh, Uh, then uh, uh, another one, um, right, this one uh, was published in Albanian language in 1924. Uh, uh, um, and, right, and that one uh, published in right, and that one published in 1924, um, by the uh, uh, Orthodox Church of Albania uh, so many religious publications with a particular <coughs> interest uh, because of their uh, uh, of, the, of, of the, um, the role they could play uh, in politics uh, we will have an incomplete picture of the publishing activity of the Greeks in Albanian as I said between 19. Uh, 44 up to 1990. The newspaper that partially covered this gap and undoubtedly constitute a valuable source of information about the post war history of the ethnic Greek minority in Albania was the weekly uh, Laikovima, uh, published in Girocaster from uh, May 1944 up to today. It's still in circulation. In its uh, pages are recorded community, political, financial, and other topics of concern to the ethnic Greek minority. Uh, the editor of this uh, uh, paper was uh, Menelao Vellani. And I should say that uh, he had uh, kept a very valuable uh, personal uh, archive, uh, uh, written and photographic archive, And he has had donated it to our university uh, for the use for the researchers. <coughs> he was an important figure in the you know, that uh, era. <coughs> the political change of 1991 raised the question of minority press within the border of of the broad scope uh, scope of the uh, operation of the mass media in Albania, making uh, um, which was making the transition to the modern democracy as I before. Um, according to the existing evidence, the ethnic Greek minority press was represented by the following newspapers. <coughs> um, it's a, a list, it's not, it's not a complete list, but just to give an idea, but a lot of uh, uh, uh, publications were published uh, after 1991. Um, uh, both in, uh, in, uh, in uh, Athens and in uh, uh, uh, Girogaster and Korcha. The topics covered in Greek language newspapers, which were informative in nature, focused on reports and news about local, Greek and global events, as well as community matters, social news uh, announcements of by local authorities, religious uh, newsletters, and advertising. After the political change in 1991, the material also focused on matters related to the human rights of Greek uh, of Greek minority in Albania, regarding education, religious uh, freedoms, and such. One can per periodically discern an ereditism that is sometimes expressed in the political debate among the Greek parties. and. Um, Expressed in the press as well, the complexity of the factors leading to the establishment of the Albanian state, as a result of the political and strategic conflicts between the great powers, the territorial, desi territorial uh, designs and aspirations of uh, its neighbors, that were f favored by the ethnographic and religious variety in Albania, created an explosive field of uh, for imposition and influence in the region. The fact is uh, that the strategic goals of the supporting powers changed and in some cases were in conflict during World War I and Second World War. This led to new balances in which the press too was uh, used. The publication of newspapers in two, three or even four languages, the main one, ones being Italian, French, German, English and Turkish, Is a phenomenon found frequently in Greek language or Albanian language publications. Publications were also printed in Albanian language using Greek or Turkish fonts, while others were printed in Albanian and Greek language but were in Albanian interest. The places in which Greek newspapers were published and distributed were also of interest. Jiro and but also Athens, Corfu, Cairo, Istanbul, and cities in America and Canada, to which many epiots uh, uh, migrated in 1985-95, but especially between 1902 up to 1909. Um, there is a sufficient number of published uh, of published studies and articles about the history of the ethnic Greek minority in Albania whereas there is almost none or very limited bibliography related to the study of the press. The investigation of the press of the ethnic Greek minority in Albania and the Greek-speaking Albanian press within the geographical context of today's Albanian state, as well as the Albanian diaspora, will reveal new evidence that will lead to full assessments. Let me show you. Um, This is another uh, after 1991 publication. <coughs> thank the next one. Uh, this and the next picture are taken from Daliani's personal uh, photographic uh, archive, depicting ordinary people reading the newspaper, like Ovima. And the other, please. Um, so oh, thank there. you for your attention. <laughs> Merci beaucoup. J'espère que vous, euh, vous avez pu demander si vous aviez besoin d'une traduction, traduction en grec. Euh, ok. Donc, on va. Euh, you do understand French? Yeah. A little. Yeah. Okay. <coughs> on va peut-être passer euh, à la discussion. Euh, donc, on peut prendre les les questions de façon indépendante ou groupée, vous pouvez <coughs> poser les questions aux différents intervenants. Qui est-ce qui peut se lancer? Merci beaucoup Isabelle. Thank you very much, uh, Julia, for uh, your passionate, uh, very interesting uh, presentation. I would like—I uh, think—that uh, you mentioned something uh, uh, actually very, very interesting about uh, a phenomenon which uh, is associated, uh, I think, with uh, uh, the one of uh, allophony is the phenomenon of allography. If we could uh, talk about uh, such a phenomenon, I'm, I'm trying to explain myself. I'm talking about uh, uh, the newspapers uh, you mentioned, uh, published in uh, Albanian, uh, but written in Greek characters uh, in Greece. And I would like to ask you if, uh, you, found, did you, if you found the same uh, phenomenon uh, in Albania with uh, Greek speaking, uh, Uh, newspapers uh, published in Latin uh, characters, uh, for instance, yeah. because I think we're touching a very, very uh, interesting phenomenon, uh, the one of allography, and the of <coughs> alphabets, thank you. Right. Um, this is a fascinating part of this uh, category of uh, press, I think press. Until uh, the, uh, the Albanian alphabet, uh, Uh, became uh, official in 1908, Until, and the Latin alphabet was uh, selected as the, to be the, the alphabet of the language. Uh, they played with all possible uh, combinations of languages, so, so Greek in Latin letters or Albanian in Greek letters, so uh, any single, uh, every combination you can imagine of And this is a, a, a, a thing I, I am very much interested in, it's very fascinating. Yeah, I wanted to continue on this yeah. point because would this have to do with the difficulty of printing uh, a newspaper in Greek, in yeah. Albania? Because yeah. we have to look at the practical dimension, having a print shop which yeah. has Greek uh, uh, characters. Uh, yes. So do you think this would... Uh, Have to do with that, or was it a, a, a, a cultural choice of sort? I uh, think it has to do with the need to write uh, an article, and you, because they, they, they, they, there's no, there was no ad, uh, alphabet uh, officially accepted uh, until 1908. So uh, this is an important point that you, you, you mentioned, because Pelage was, for instance. Uh, who got the, the first uh, Greek-language uh, uh, paper in Albania, mm -hmm. uh, published in Athens in, in, in Athens. Uh, they had their own printing uh, press, so they published uh, Albanian and Greek uh, uh, papers as well, using Greek letters. So mm -hmm. it has to do with the, um, the, availability. the availability of, uh, print, mm -hmm. of, print, of mm -hmm. printing press. une question pour Nicolas, j'ai beaucoup aimé dans l introduction et donc justement tu, euh, as, tu as interrogé l'application la, du terme allophone à l'aide la, de la presse publiée en, en grec dans le monde, juste après 1830. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, envisager que le terme allophone soit appliqué différemment à différentes périodes, c'est-à-dire peut-être pas, pas, pas sur la période directement 1830-1893 que tu as mis en première segmentation, mais plus tardivement, euh, puisque c'est lié à des phénomènes aussi de migration, euh, et tu as hésité à sur l'application du terme. Donc euh, j'aimerais avoir un peu tes commentaires, puisqu'on te rencontre le même phénomène avec la presse euh, arménienne. Euh, et, et je me demandais aussi quelle variété de grec était utilisée, si on avait du grec caramandi, du grec ottoman ou euh, du grec. Euh, moderne Et là encore, tu as mentionné qu'il y avait différents types de grecs. Merci beaucoup Stéphanie pour ta question qui m'amène à reformuler effectivement cette configuration assez intéressante de publication en, en grec. Et après, il s'agit de savoir quel, de quel grec il est question dans ces publications. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, le fait qu'il y a une périodisation euh, assez intéressante à, à établir concernant l'emploi du terme anglophone comme à sans de de Et je trouve que on, ce qui pourrait nous aider, c'est à la fois l'établissement, la, l'avènement d'une constitution, d'un texte constitutionnel, pas que fait en 1876, qui définit l'étude cotonnant pour la première fois dans l'histoire de cet État comme langue officielle. Euh, et donc. Euh, et mais, puis. Mais il euh, est suspendu quasi, quasi tout à fait immédiatement euh, ce qui pourrait nous laisser un peu perplexes vis-à-vis euh, -vis de euh, la suite immédiate de et euh, des retombées d'une de, telle constitution. Mais ce qui serait intéressant aussi à interroger, et pour l'instant je ne l'ai pas fait, je pense que c'est un chantier un euh, assez intéressant à explorer et une piste euh, tout à fait stimulante euh, à étudier, c'est comment les contemporains définissaient les lecteurs eux-mêmes, mais aussi leurs concitoyens au sein de l'Empire, ceux qui euh, euh, cohabitaient euh, euh, euh, au sein de l'Empire autonome, définissaient. Les, la presse en question. Euh, je pense qu'on pourrait à la fois se servir pour la définition de cette presse à la forme des textes législatifs, constitutionnels, euh, officiels, mais aussi du ressenti et surtout des représentations que les contemporains se faisaient d'un journal, d'un périodique publié en grec ou dans d'autres langues, que moi j'ai plutôt tendance à caractériser comme semi-officiel le son de la période tenante, et de l'arménien en l'occurrence. Euh, et puis il y a bien évidemment la question que j'ai soulevée concernant les destins de, ou plutôt la désignation de la presse publiée dans des villes comme Salonique, qui à un moment donné va être euh, intégrée, annexée par l'État grec. Euh, il y a un avant et un après, euh, un après dans le sens où à partir de son intégration à l'État grec, et, et, étant donné que l'État grec a suivi les mondiaux du jacobinisme linguistique, euh, un produit euh, ou de toute façon présent en France euh, dès l'époque, on, on peut parler d'une langue officielle euh, clairement établie, alors qu'auparavant on était dans une ambiance euh, urbaine euh, et linguistique euh, où euh, les termes et les concepts d'officiel n'avaient pas tellement de sens, ne faisaient pas de sens euh, dans cette euh, configuration. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y aurait et, des études euh, à venir sur euh, la représentation euh, que les contemporains se faisaient de, cette, de ce phénomène, de ces concepts, euh, assez, avec des résultats assez intéressants. Merci. Moi, je voulais revenir sur cette question, de la, parce qu'on on voit que, si qu'on est entré dans l'Empire Ottoman, ce qui est une, une, une pénétration assez récente de france on s'est rendu compte de la complexité justement de la définition du terme à la forme. Parce que la, la conférence extrêmement intéressante que nous avons eue à Bucarest, où on a vu nos collègues roumains et bulgares, qui étaient surtout roumains d'ailleurs. Complexité, complexifier encore plus le problème, puisqu'en fait une, le, le thème c'était la presse francophone, on l'avait fait dans le cadre de la semaine de la francophonie, on avait eu du soutien de l'agence universitaire pour la francophonie et euh, donc c'est sur la presse francophone, mais là euh, ce qui est apparu dans la discussion, nous on, on, on la considérait comme une presse allophone, donc la presse francophone en Roumanie et en fait on s'est rendu compte au, au fur et à mesure des présentations que c'était des roumains qui en fait utilisaient le français pour mener euh, la lutte nationale roumaine pour l'indépendance de la Roumanie. Donc pour eux, ils le considéraient comme une presse en fait roumaine, alors que c'était une, euh, une presse francophone dans, dans, une, autre, dans une autre langue, ce qui a rendu encore plus... Euh, ce qui nous a rendu très perplexes, nous. Et, euh, là, tu viens de confirmer qu'il y avait beaucoup de, de précisions... Euh, j'ai eu des questions similaires sur tous les papiers que vous avez mentionnés. Tout d'abord, l'importance de préserver tout ce matériel. Est-ce que c'est intéressant dans le, ce que je disais au début, nous, on, se, on, on essaie de travailler avec les bibliothèques patrimoniales dans les différents pays où on travaille pour la préservation parce qu'on s'est rendu compte en cherchant tous ces titres et tout, que beaucoup, ben, on sait qu'ils existent parce qu'on a vu dans tel bouquin qu'un tel parle de ça. puis après, quand on va chercher dans les bibliothèques, on a beaucoup de mal à trouver. Alors on peut trouver après des groupes culturels, des, gens, bon, des, des archives privées, on va les trouver. Et donc... Euh, il y a très peu de, de bibliothèques patrimoniales avec le, le, le système centralisé de dépôt légal de, de la BNF, où là il y a énormément de, de choses. Et donc c'est euh, un, un premier travail, c'est d'essayer de préserver... Ce matin, là, vous avez vu la, les conditions dans lesquelles euh, les, les journaux qu'elle a pu trouver en, en Albanie euh, sont, et euh, il, faut les, il faut pouvoir les numériser, et tout. C'est quand même tout un matériau euh, culturel extrêmement important. On a bon, récemment euh, nos collègues au Chili, euh, c'est un américain qui travaille au Chili, puis les Chiliennes, euh, ont passé un accord avec la bibliothèque nationale chilienne justement pour numériser toute la presse anglophone très importante par exemple au Chili. Donc ça fait partie aussi. Le travail qu'on fait, c'est de, de sauvegarder cette mémoire euh, écrite de diaspora, euh, d'expatrie, de, d'immigration, de, de, de, de, de, de, de qui est en général mieux conservée, euh, parce qu'il y a des groupes... Si, si tu prends le, aux États-Unis, il y a quand même un travail énorme qui est fait pour euh, conserver la presse, euh, presse d'immigration. Mais il y a tout, même la presse d'exil, et pas tellement... Une fois que les, les exilés politiques sont rentrés chez eux... Ben, le, leur presse, ils ne s'intéressent pas à la préserver, donc ça, ça fait aussi partie tra du travail qu'on essaie de, de faire, d'où l'importance du travail avec les, uh, les bibliothèques. Uh, now, I had another question uh, for you, um, Julia, is, uh, do you know anything about the people who were behind these uh, uh, newspapers? We often, uh, we've discussed many, many um, examples of uh, foreign language press in different uh, countries, and... Uh, very rarely to have professional journalists. Okay. They're just so they can be uh, ethnic entrepreneurs, or they could be intellectuals who want to uh, start a magazine and publish nice uh, uh, stories or poems, etc. So do you have any ideas about the main uh, papers, who were or, or they could be political activists. Okay, okay. okay. Uh, two points I uh, like to mention. Uh, the first thing is uh, my, the papers of my paper this evening, it was just uh, to walk as an invitation uh, uh, to join forces, to save this place archive, which is, is the, the, the condition, it, it is, it's, uh, it's dreadful. I mean, uh, when I went there twice, I went twice, uh, in the early and mid, um, uh, I mean, in 2001 and 2005, And we made uh, an effort to get a European project. Unfortunately, we didn't get it. Uh, but the problem remains, and it's more urgent now, <laughs> because. So uh, I have been um, I have been traveling uh, throughout this this area, and I met a lot of people, trying to find out exactly what you asked me, uh, who these people uh, were. Uh, most of them were political art activists. They are uh, people from the community uh, who have been educated in the school uh, in Ioannina which is a uh, quite prestigious high school for middle-class uh, uh, Balkan of Balkan origin students. Or uh, in Istanbul or Uh, in, in Egypt. So, these people are educated, are politically involved in their national code, uh, and also, they have a, a kind of a complex, na complex nationality. <laughs> they are Greeks with Albanian origins, or, I mean, uh, there are many different combinations as well as the language they use. So they're uh, quite, uh, they, sp they speak, they spoke languages, foreign languages, French, uh, English, Italian, mostly Italian, and Greek of course. And um, I have made a list of these people, uh, of the names, and they have written uh, the, the, the, the, the editors of these newspapers uh, that were published in, uh, in uh, 19. 19 Uh, 1914 about time um, they have they were uh, they have read they had written uh, books on uh, uh, on language uh, on uh, on uh, uh, Albanian culture so they're intellectuals uh, politically motivated uh, and committed to their national their national cause mm -hmm. and J'aurais une question pour Yannis, J'ai beaucoup apprécié votre présentation et le fait que vous ayez peut-être évacué le terme allophone pour le remplacer par un vécu. Peut-être le terme est trop clinique et on a tendance, peut-être en tant que chercheur, à... à... à... à en fait... pas forcément à voir les conditions matérielles de production de cette presse. Et je me demandais en fait comment vous produisiez le numéro quels étaient le, le quel était le modèle économique est ce qu'il y en avait Est-ce que ce, le, vous avez euh, énuméré les rubriques qui étaient stables Est-ce qu'elles ont été stables dès le départ Est-ce qu'elles ont fait l'objet d'une discussion euh, avec éventuellement d'autres membres Et qui, en fait, au final, décide s'y c'est un comme il Si, au départ, on a pensé que oui, à un certain nombre de rubriques qui pouvaient être euh, donc, les dossiers euh, qui entre les corps de, de, de la revue à chaque numéro. Et au début, on était aussi on avait passé des examens en, à la commission paritaire pour l'envoyer par la poste avec un prix euh, de périodique. Donc on était obligé de sortir quatre. Numéro d'un année. Ce qui s'avérait dans les temps est extrêmement difficile. Et on est très peu nombreux, on a euh, un, un petit comité de rédaction. On avait dans les temps un conseil plutôt, un comité de conseil plus important. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, comme Costa Axelos, comme Jacques Lacanel. On est donc parti avec, finalement, d'avoir, si vous voulez, les dossiers de nouvelles littéraires, chaque fois, parce que c'est important, parce que les dernières années, au début, je me souviens qu'à ouvert la librairie, il y a 35 ans, il avait en traduction française, peut-être, « hivertel d'hôtel », actuellement, il y en a plus de décembre. Donc il y a, chaque année, des ou trois ou quatre, parfois 10 livres eh, qui sont euh, traduits du grec à français et publiés. Donc, les nouvelles littéraires, pour nous, c'était important de, de, de l'avoir à chaque fois. Et, petit à petit, on a compris que les face-à-face, c'est-à-dire les bilingues, c'était l'étape des demande Donc, euh, là, où au début ce n'était pas euh, toujours, maintenant, c'est tout le temps, à chaque numéro. Et il y avait aussi cette idée de... La Grèce est visitée, qui était un peu du départ aussi, en disant comment un euh, qui voyage aujourd'hui, qui va en Grèce, un français ou, ou autre, et, et comment il soit un lien, comment il soit l'esprit de ces liens. Et ça aussi, on n'a pas tout le temps dans certains numéros, dans d'autres numéros, mais c'était construit du début. Avec cette possibilité de souplesse, d'avoir d'après les livraisons, d'après nos. Parce que tous les articles, si vous voulez, ils sont des collaborations, ils ne sont pas des commandes. Donc, on n'est pas toujours, pour chaque numéro, nous disait, si vous voulez, d'attendre. Euh, qu'il y ait assez de textes que l'on a mis de côté pour pouvoir monter le numéro. À peu près. Donc c'était la pratique eh, qui nous a orientés, Et tout en étant quand même du débit avec ces quasiment euh, les dossiers, les face-à-face, -face, euh, nouvelles littéraires, les repères. Parfois dans les repères, nous donnons des nouvelles euh, ou des... Écrits, c'est des crises de personnes qui, ont, qui sont décédées dans l'année. Par exemple, il y a des euh, numéros qui va venir, il y a un très bon euh, texte sur la mort de Costa de, de Verbot, euh, qui vivait à Paris, qui travaillait à Paris, et qui il a écrit beaucoup de livres. On a fait beaucoup de présentations de ces livres à la librairie. Donc, euh, mais c il a la carte blanche aussi, il tient un peu. Autre dossier qui est un particulier et on laisse par exemple les numéros qui vont venir. Il y a une carte blanche écrite par euh, Michel Sivignon qui est un géographe et tout en ayant des, des dossiers sur le Michel Sivignon a écrit un, un petit article de, de Marfred, de, comment c'est cet aventurier écrivain qui en 1915, à plein euh, première guerre euh, mondiale, il voyage en Grèce pour trouver Dachis et, et il va donc hein, à Tripoli où la personne qui va lui trouver, c'est l'époque du camp. Donc c'est c'est un fait étrange et c'est en particulier comme ça de donner à quelqu'un. Est libre, quatre lignes d'écrire une chose qui se s'apporte un peu au reste de la vie de mais qui tu sais, ne fait pas partie. Bien, bah, s'il si n'y a pas d'autres euh, interventions, on va peut-être clore. Pour euh, conclure aussi, je veux remercier Julia qui est venue pour cette date mais que c'est aussi pour une, un colloque euh, auquel nous allons participer de euh, demain puisque nous travaillons aussi avec uh, the European Society for uh, uh, Research on Periodicals donc c'est une, une association européenne anglo-belge euh, hollandaise française euh, qui tient sa, son congrès annuel euh, à Paris demain, enfin, mercredi, jeudi, vendredi d'ailleurs la journée de demain il y a une partie des ateliers qui seront ici à l'INALPRO, une autre partie à la BNF il y aura il y a toute une journée d'ateliers moi je suis dans un atelier, je suis ici euh, l'atelier de d'ailleurs euh, donc si vous êtes dans le coin vous pouvez venir nous, euh, nous écouter vous entendrez plusieurs euh, membres de France presse euh, présentés, on peut... Euh, leur travail. Donc encore une fois, Nikos, un grand merci, la Bulac et à vous tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci.